Bonjour, bienvenue dans Musicam Scriberet, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Vraiment, mettez-vous à l'aise parce qu'on va faire des maths de niveau au moins... Pff au moins 1000, alors c'est chaud. Comme d'habitude, il est impératif d'avoir vu les premiers épisodes de la série avant de voir cet épisode 5, parce que pour apprendre, il faut apprendre dans l'ordre. Surtout que le sujet d'aujourd'hui, il est directement lié à celui de l'épisode 4. On avait vu que les chiffres en début de portée indiquaient le nombre de temps par mesure, et la figure de note correspondant à ces temps. Bon, je suis quand même gentil alors je le rappelle, mais vite fait, t'as vu. Le chiffre du haut donne le nombre de temps dans la mesure, et le chiffre du bas correspond à une figure de note qui définira ce temps. Par exemple, si on lit 3-4, 4 étant le chiffre qui correspond à la noire, eh ben on aura une mesure constituée de 3 temps, chacun équivaut à une noire. Mais à la fin de l'épisode, j'avais précisé que ça c'était pour les mesures simples seulement. Et oui, puisqu'il existe des mesures pas simples. Enfin, on va plutôt les appeler mesures composées, ou ternaires. Les mesures simples, qu'on appelle aussi binaires, sont celles dont l'unité de temps peut être divisée par 2. Les mesures ternaires, elles, sont celles dont l'unité de temps peut être divisée par 3. Pouf, enfin non, trop chaud Cette unité de temps est toujours une valeur de note pointée. Petit rappel, une note pointée a une durée allongée de la moitié de sa valeur. Par exemple, vu qu'une noire vaut deux croches, une noire pointée vaudra donc trois croches. Autre exemple, vu qu'une blanche vaut deux noires, une blanche pointée vaudra trois noires. Vous devez commencer à comprendre le rapport avec les temps divisés en 3. Alors on va reprendre le chiffrage de mesure de l'épisode précédent. Le chiffre du haut correspond au nombre de temps par mesure, et le chiffre du bas correspond à la figure de note qui représentera un temps. Dans une mesure composée, le chiffre du haut doit être divisé par 3 pour qu'on ait le nombre de temps par mesure. Le chiffre du bas représente en fait la figure de note qui occupe le tiers d'un temps. Donc on va la multiplier par 3 pour avoir l'unité de temps. Il est temps d'illustrer par des exemples, hein, ça sera plus clair. Si on a une portée qui indique 6, 8, le 8 indique que la mesure se découpe en croches et le 6 signifie qu'elle se compose de 6 croches. Donc, 6 divisé par 3 égale 2, la mesure compte donc 2 temps. Et si on multiplie une croche par 3, comme on l'a vu avant, on obtient une noire pointée. Donc, notre mesure comportera 2 temps, représentés par 2 noires pointées. Rien de mieux qu'une illustration musicale pour y voir clair. On peut battre la pulsation d'une mesure à 2 temps, comme ça. 1, 2, 1, 2. Sauf qu'ici, nos temps sont des noirs pointés, composés chacune de trois croches, ce qui va nous permettre d'avoir des rythmes de ce style. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, un autre exemple. 12, 4. Bon, alors ça veut dire qu'on a 12 noirs dans notre mesure. 12 divisé par 3 égale 4, et 3 noirs donnent une blanche pointée. Donc, notre mesure comporte 4 blanches pointées. Ça donnera ça. 1, 2... 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un dernier exemple. 9, 16. 9 double croches, donc 9 divisé par 3 égale 3, et 3 double croches donnent une croche pointée. Donc la mesure est constituée de 3 croches pointées. 1, 2, 3 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 double croches. Ce qui est important de retenir dans les mesures composées, c'est vraiment le découpage des temps. Un temps peut se partager en 3, ce qui va donner ce rythme ternaire caractéristique. Et il y a énormément de musique bâtie sur des rythmes ternaires, dans le rock, le métal, la pop, partout en fait. Voilà, c'est terminé, alors j'espère que c'était clair et que vous avez répondu à certaines de vos interrogations. A bientôt pour l'épisode suivant où on continuera de parler de notions rythmiques. Pensez à vous abonner. Moi je vous souhaite un bon appétit, dormez bien, écoutez de la musique, bisous